Thank you. Bonjour Françoise. Bonjour Monsieur le Directeur. Vous allez à Cannes, à l'hôtel Martinez. Formidable. Vous allez à Cannes mais pas en vacances. Vous allez travailler à l'hôtel Martinez. Bien Monsieur. J'espère que tout va bien se passer. Je l'espère aussi. Vous partez demain. Voilà votre billet d'avion pour Nice. Merci. Au revoir Monsieur le Directeur. Au revoir Françoise et bon voyage. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je vais à Cannes. Quoi Tu vas à Cannes Oui, mais pas en vacances. Je vais à l'hôtel Martinez pour travailler. Tu as de la chance. Oui, mais c'est pour travailler. Euh, oui, mais tu as quand même de la chance. C'est beau, Cannes. Et il y a du soleil. allez à l'aéroport et vous ramenez la petite Elodie Meunier. Prenez un taxi. Bien, monsieur. La mer est calme et bleue. La température de l'eau est de 20 degrés. La fête des fleurs se déroule à Valoris, où l'on pourra assister ce soir au défilé des fleuris. À Cannes ce soir, au palais des festivals, grande soirée de gala au profit des Je vous dois combien? 240 francs. Gardez la monnaie. Merci. Vous pouvez me faire une facture? Mais oui. Le vol Air France 2405 en provenance de Paris est en cours d'atterrissage. Arrivée des voyageurs par la porte numéro 2, délivrance des bagages, tapis numéro 2. Bonjour Elodie. Je m'appelle Françoise. Tu as fait un bon voyage Oui, elle a joué aux cartes. Tu as joué aux cartes Elle a fait des dessins. Ah. Montre. Tu as vu les montagnes Oui, elle a vu les montagnes et la mer. Tiens. Vous avez une pièce d'identité Mon sac. J'ai perdu mon sac. On m'a volé mon sac. Vous êtes sûr Vous l'avez peut-être oublié. Non. J'ai payé le taxi. Il faut faire une déclaration à la police de l'air. Mais la petite fille Je regrette. Il faut une pièce d'identité. Mais je dois repartir avec elle. Ne vous inquiétez pas, je la garde. Où est le poste de police Au fond du haut, la droite. Sois sage, Elodie. Je reviens tout de suite. A tout à l'heure. On a volé mon sac. On l'a volé ou vous l'avez perdu Je crois que je l'ai perdu. J'ai pris un taxi, j'ai payé, j'ai posé mon sac à côté de moi sur le siège et puis je suis descendue du taxi. Je crois que je l'ai perdu. Je crois que je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 Poser mon sac à côté de moi sur le siège et puis je suis descendu du taxi. Vous avez pris un taxi, vous avez payé, vous avez posé votre sac à côté de vous sur le siège, et puis vous êtes descendu du taxi. Eh bien, on va appeler le central des taxis. Allô Allô Une jeune fille dit qu'elle a perdu son sac dans un taxi à l'aéroport. Allô à tous les taxis Allô à tous les taxis Allô, à tous les taxis. Une jeune fille a perdu son sac dans un taxi à l'aéroport. Une jeune fille a perdu son sac dans un taxi à l'aéroport. Une jeune fille a perdu son sac dans un taxi à l'aéroport. Oui, j'ai son sac. Je l'ai retrouvé dans mon taxi. Je le rapporte. On a retrouvé son sac. On a retrouvé votre sac. Le chauffeur le rapporte. Ouf, j'ai eu peur. Vous avez trouvé mon sac. Merci. Au revoir. Voilà, merci. Au revoir, Elodie. Bonnes vacances. Je dessine. Je fais un dessin. J'ai dessiné. J'ai fait un dessin. Vous avez fait un dessin Oui, j'ai fait un dessin. Tu as fait un bon voyage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 Ah, vous êtes allé le chercher pendant l'émission. Oui, mais je suis remontée vite. C'est vrai. Vous êtes là juste à temps. J'ai pris, j'ai payé, j'ai posé, j'ai perdu. Je suis allée, je suis descendue, je suis revenue. Alors, continuons.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 maman on a retrouvé ton sac c'est votre sac oui c'est mon sac non ce n'est pas ton sac ce n'est pas son sac non son sac c'est celui ci mais ce n'est pas votre sac non ce n'est pas mon sac mon sac c'est celui-là maman elle oublie tout